Alors une autre petite chansonnette très mignonne, la galine, la galine c'est la poule, il pleut, il pleut, il pleut, la poule a fait un œuf. Et ce, qui, ce que les enfants aiment beaucoup c'est quand on la ralentit et qu'on l'accélère. Mmh. La gallina blow blow blow, la gallina facello blow blow blow la gallina la gallina blow blow blow la gallina facello blow blow blow la gallina la gallina blow blow blow la gallina facello Et après on les recalme hein on re ralentit on tourne tourner faire la chanson euh... donc est fait monta lupichou sont tranquilles on lui fait monta et il fait... C'est si karma. Blum. Blum.